Bonjour, je suis Stéphanie Desclous, je suis fleuriste. Je suis fleuriste depuis 20 ans et j'ai commencé à travailler à Paris et nous avons la boutique maintenant depuis 5 ans à Bordeaux. Alors L'esprit de la boutique, c'est de retrouver essentiellement des fleurs de saison comme en ce moment le dahlia, l'hortensia, et de pouvoir proposer aussi une large gamme de vases signés Christian Tortue, Marianne Gaudin, et aussi une, une gamme de bougies parfumées euh, qu'on va pouvoir associer aux fleurs, euh, aux fleurs coupées et aux plantes euh, qu'on va vous proposer. La clientèle est en demande de, de vrais artisans, de vrais commerçants, euh, et qu'ils soient aussi des boutiques de, de proximité. Et, et aujourd'hui, je pense que la force du quartier et de la rue judaïque, c'est aussi ça.